Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais vous montrer un extrait du cours qui fait partie de ma formation colorier comme un pro qui est une formation riche en contenu qui va vous apprendre les fondamentaux du coloriage aux techniques les plus poussées pour réaliser des coloriages dignes d'un pro donc si vous êtes intéressé à voir tout le déroulement de ce tutoriel je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre ma formation alors commençons donc je vais commencer à dessiner ma licorne et pour cela je vais dessiner une silhouette Voilà, Alors on va juste un tout petit peu corriger certains détails et euh, je n'ai pas trouvé l'autre gomme, je vais utiliser celle-ci, je vais légèrement gommer, voilà, et voilà. Alors, je vais euh, peut-être, c'est juste pour un petit peu bien embellir les mèches, voilà. Alors maintenant, je vais utiliser mes feutres écoliers et, et pour cela, je vais d'abord tracer. Je vais tracer quelques nuages. C'est pas grave si je repasse, si je passe sur le contour de ma licorne. De toute façon je vais euh, peindre par-dessus et je vais utiliser un violet alors pour cela je vais utiliser cette couleur et je vais prendre mon pinceau et je vais fluidifier tout ça Je défie aussi le bleu. Je vais mettre un peu de cette couleur ici. ajouter le bleu ici aussi je vais ajouter un peu de cette couleur couleur Maintenant, je vais ajouter une couleur beaucoup plus foncée. Thank you. Et quelques contours de mes cercles. Et si j'ai ajouté un tout petit peu. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite peinture. J'espère que cette petite réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si vous êtes intéressé par ce tutoriel pour voir toutes les étapes, pas à pas, en temps réel, avec les explications, tous les détails, etc. Je vous invite à rejoindre ma formation Colorier comme un pro. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos et je vous remercie de nouveau d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye